Donc, quand le double écran passera... Ouais, parfait. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter un... J'ai un petit peu de temps, là, en plénière. Donc, ça, c'est bien appréciable. Pour vous présenter le projet Fac de Sciences. Donc, euh, l'intérêt de ce projet, c'est ce que je vais essayer de, de vous véhiculer, c'est ça a drainé pas mal de choses. Vous allez voir, il y a un produit final. Il y a aussi une activité de R&D qui s'est greffée dessus. Il y a un processus éditorial. Il y a du graphisme. Il y a plein de choses. Donc, comme on a tous ici des profils un peu différents, je vais essayer à chaque fois d'aller sur chacun des secteurs. Donc, euh, je ne me suis pas présenté tout à fait, Stéphane. Donc, bonjour à tous. Je suis Ludovic Gaillard, je suis ingénieur de recherche à l'UTC. Et en préambule, Katia m'avait dit aussi, il y a un fil rouge dans la journée, il y a un mot mystère qui sera différent chaque jour. Et chacun des intervenants euh, connaît le mot mystère qu'il va essayer de placer subtilement dans sa présentation. D'accord Donc, ce soir ou demain matin... Euh, on demandera si nous avons été assez subtils pour euh, cacher le mot mystère. Donc voilà. J'ai une, une grosse quarantaine de minutes, petite quarantaine de minutes, je vais y aller. Comment Voilà, non. Bon après voilà, faut, le travers, il ne faut pas qu'on... <rire> Donc voilà, projet fac de science. Donc le projet fac de science, vous n'avez pas les slides en fait là Voilà. C'est une banque nationale de tests de positionnement. C'est un projet qui est porté par, euh, par UNICIEL, donc l'UNT UNICIEL, en, avec un financement de, euh, du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais revenir un petit peu sur le contexte. Pour vous donner le cadre d'usage, vous devez tous avoir entendu parler de, de tests de positionnement. Donc le constat, donc ça c'est des chiffres du ministère, euh, 2014, petit, petit bilan sur les, ce qu'ils appellent les, les primo-accédants en première année d'université en sciences. 14% qui se réorientent en L2 et 26%, et donc en gros une petite trentaine de pourcents, qui, qui sortent de, de, de la première année. Donc en gros un constat d'échec au niveau de la réussite universitaire sur le, les primo-accédants. Les leviers possibles, donc c'est quelques pistes hein, parmi, parmi tant d'autres, hein, c'est euh, trois, trois axes. Hein, hein, vérifier la maîtrise des prérequis, donc en amont à l'université, en fait, éviter les, les erreurs d'aiguillage, identifier les, les faiblesses, Plutôt que d'attendre tout ce qui est médian finaux pour, pour avoir un, un, un jalon d'étape, essayer en amont et très rapidement de mettre l'étudiant devant, devant ses propres faiblesses et devant ses propres lacunes. Une prise de conscience, ils ont identifié également un, un décalage entre l'investissement nécessaire et l'investissement envisagé par l'étudiant. Donc le, le mettre face à cette éventuelle contradiction de, de temps à consacrer à sa première année mais également une logique de rassurer l'étudiant, le conforter dans son choix et l'encourager le, dans, dans son parcours. Donc voilà, trois, trois clés, trois leviers possibles pour, pour améliorer la, la réussite universitaire. Donc le projet FAC de sciences cherche à apporter quelques éléments pour ces, pour ces trois chantiers. Donc il y a vraiment deux grands volets dans, dans le projet, même s'il y, y a trois puces. Il y a tout d'abord, on va dire la partie visible, c'est un site national que je vais vous présenter, qui s'appelle Fac de Sciences. Donc c'est une banque nationale de tests de positionnement. C'est donc un site national euh, librement consultable, hein, vous aurez l'URL, pour que les lycéens qui entrent à l'université puissent s'auto-évaluer et, et évaluer leur, leur niveau. Donc vraiment un site grand public de diffusion. Dans ce site que je vous présenterai, vous avez des contenus de remédiation. L'idée, c'est une fois que vous avez fait votre bilan avec vos, vos éventuelles faiblesses, que vous puissiez, si vous le souhaitez, euh, remédier à ces faiblesses. Et enfin, donc la, la partie moins visible, mais qui peut vous intéresser, c'est la déclinaison de, de ce dispositif de, de test de positionnement dans les universités partenaires. Vous verrez, on a créé une banque de questions a été mise en valeur dans le site national mais cette banque de questions la logique c'est que chaque université puisse s'en emparer, puisse la décliner pour ses propres usages. partenariat du projet donc bon je passe assez vite Uniciel, la conférence des doyens, la CDUS, deux syndicats étudiants pour les tests des, des, des étudiants, la FNEB et la FNEUS, financement de la, de la Mines, et donc là après toute une équipe qui a travaillé qui élise sur la partie technique JustFrame, ODG sur la partie graphique et, et intégration graphique. Uniciel sur la partie avec les enseignants sur la partie éditoriale. Et l'UTC qui a fait la coordination du projet. Deux petits slides pour remettre en perspective. Vous connaissez peut-être le projet POS, Banque de positionnement d'uniciel. Donc voir comment ça s'articule avec ce projet-là. L'idée, c'est de s'appuyer justement sur cette, ce, ce projet emblématique et historique d'uniciel. Savoir que dès 2009, Initial, a réorienté une partie de son appel à projet, euh, création de ressources, sur la constitution d'une base de tests de positionnement. Assez rapidement, donc, dès 2012, il y a eu des expérimentations à grande échelle dans les universités créatrices de contenu, créatrices de quiz. L'idée c'est je crée une base de plus de 1000 quiz, chaque université, dans une thématique particulière, va créer une cinquantaine, une centaine de quiz. Donc tous les enseignants qui ont participé, forcément, ont mis en œuvre aussi ces, ces quiz dans leur université. C'est notamment en 2012, pourquoi ça, ça s'est bien marché Parce qu'il y a une modification des programmes dans les lycées. Et donc, du coup, ça permet de faire un lien avec les premières années d'université où euh, bah voilà, les prérequis n'étaient plus les mêmes et il y avait un décalage entre les, les acquis et les, et les demandes des, des enseignants. Rentrée 2014, hein, donc aujourd'hui, ce, ce projet continue à évoluer. Il y a 10 universités qui euh, mettent en place des tests de positionnement qui ne sont pas forcément créatrices de contenu. Donc aujourd'hui, la banque, et décliné dans des usages sans être forcément producteur de contenu. Trois grands types de scénarios d'usage qui sont utilisés dans des universités que vous, vous connaissez. Euh, le dispositif d'aide à l'orientation. Vous allez euh, assez rapidement euh, proposer à vos étudiants des, des tests de positionnement pour, euh, pour vérifier qu'il n'y a pas une, une erreur par rapport à, à ce qu'ils veulent faire. Lutte contre l'échec. Euh, en amont, en proposant par exemple des dispositifs de première année en deux ans, de, de renforcement, et euh, notamment à l'UTC à l'UTT, c'est assez rapidement confronter l'étudiant à une mise au travail, pour, voilà, pour, pour, pour qu'il soit confronté à, à des éventuelles euh, difficultés et, et prérequis. Je vais vous faire la démo de fac de science, et après on va lever le capot pour voir un peu comment c'est fait, sur à la fois le modèle scénarii, l'architecture technique, c'est parti. Donc l'URL, c'est celle-là, après je vais la, je vais la cacher. fac2sciences.fr Donc voilà, fac2sciences.fr, site euh, volontairement grand public à hein, destination des, des lycéens et dans l'université. Vous avez un espace d'identification. Donc là, je me, suis con, je me suis connecté avec mon login mot de passe. Vous pouvez également consulter en étant complètement anonyme. Vous verrez, l'intérêt d'être connecté, c'est d'une sauvegarde des scores, un suivi, un historique. Donc, bah, site de présentation, un petit peu d'historique, voilà, c'est parti. Deux modes d'accès à la banque de questions. Soit vous choisissez votre parcours, en gros, je vais faire Matinfo, physique, chimie ou sciences de la vie. Et donc, par exemple, en physique, chimie, je vais avoir des quiz sur la physique, des quiz sur la chimie, des mathématiques pour la physique, chimie. Donc, une approche parcours, soit une approche disciplinaire où là je vais avoir tous les quiz de mathématiques, tous les quiz de physique, etc. On n'est pas exhaustif, hein. par exemple en maths mat info, il n'y a aucun quiz en informatique. On n'a pas encore d'enseignants de, d'université qui, qui ont créé des, des quiz en informatique. Je vais aller en, en parcours physique chimie. Même pour chaque entrée, c'est la même logique, donc je vous le présente pour un. Donc là je suis en parcours physique chimie trois modes d'accès, donc je vais donc, un, commencer par celui-là, là vraiment un mode euh, libre, un mode thématique, j'ai envie d'essayer de euh, m'évaluer sur les forces et mouvements en physique. Donc vous constaterez que je n'ai pas les prérequis pour entrer en première année de physique et de chimie, et c'est encore pire dans les autres disciplines. <rire> Euh, donc voilà, donc je peux choisir la euh, newtonienne en physique ou alors la chimie des solutions ou les mathématiques. Donc je choisis une entrée, c'est une dizaine de couilles sur chaque thématique. rentrerai dans le détail. J'ai deux entrées un peu plus scénarisées, euh, un mode challenge, où là c'est un tirage aléatoire sur toutes les thématiques, donc un niveau de difficulté un peu plus élevé, et un mode focus, affinage, que je détaillerai, où là il y a vraiment une logique de scénarisation à la topaze, euh, je le détaillerai ensuite. Donc je vais... Aller faire de la force et mouvement. Donc là, je rentre dans un quiz. Et là, c'est un topaz qui est derrière. Alors, une dérivation de topaz, mais c'est un topaz qui est, qui est déguisé. Donc par exemple, je vais commencer mon quiz. Donc voilà, les questions, ce sont des QCU ou des QCM. Opale, donc c'est tout bon ou tout faux. Donc voilà, pourquoi je n'ai pas beaucoup de scores hein Je me rassurer, c'est parce que je réponds comme ça, moi, aux questions. Je vais dire que c'est ça. Donc, euh, je réponds à mes différentes questions. Donc là, j'ai une dizaine de questions. Donc les questions, ça, ça, ça, ça, ça, ça va de, de tout à la mécanique newtonienne. Ça va également sur, les, sur la biologie, la chimie. Il y a des images, des formules mathématiques. Je réponds. Et voilà, donc là, euh, mes réponses. Donc là, pour les plus attentifs, vous, il y a des logiques de graphique, des choses qui n'existent pas dans le Topaz qu'on a rajoutées, j'y viendrai après. Mes réponses avec bah, les, les éléments d'explicitation, éventuellement des éléments d'explication de, avec des liens. Voilà, donc je déroule toutes mes réponses. Et ensuite, je vais pouvoir recommencer le quiz ou acc accéder à un bilan. Le bilan, donc là, vous voyez mon score actuel qui est de 0 sur 20, mon meilleur score qui est de 8 sur 20, qui a été celui de la, 8e tentative, de la 5e tentative. d'accord. Donc On a ajouté, j'en parlerai après, la logique d'historisation des, des sessions de, de test. Vous êtes identifié, vous accédez à votre historique, votre meilleur score, affiché sous forme de diagramme, et là, des exemples de contenus de remédiation qui pointent sur des contenus euh, initials ou autres, sur la force et les mouvements. Donc voilà, ça c'est vraiment le modèle typique de quiz. Il y a une cinquantaine de quiz dans la, dans la banque de questions. Ensuite, euh, dans une logique un petit peu de, de gamification, c'est un, un, un grand mot pour, pour ça, la logique de, euh, de ligue, de résultat en fonction du score cumulé. Donc par exemple, vous voyez qu'en physique chimie, tous les quiz qui permettent d'avoir des points, je somme mes scores, je ramène ça sur une base de 100. Là, j'ai 22 points sur 100. Il y a tous les 10, vous avez des étoiles en plus. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt à 35 sur 100 en, en chimie, avec euh, voilà, des logiques de confirmés, d'experts, de, de, de génius. On est en train de mettre euh, des logiques de partage, réseaux sociaux, Twitter. Vous pourrez euh, dire, regardez, euh, je suis gros barbu en, en physique euh, et je pourrais le partager. Donc si je reviens sur le, le projet fac de sciences, quelques, quelques éléments de volumétrie. Hein. Donc il y a à peu près 1200 questions dans la base. Donc on a récupéré la base de, de POS, qu'on a adapté parce que la base de POS, elle était indexée en fonction d'un référentiel lycée, alors que là, on, in, on l'a indexé en fonction d'un référentiel universitaire. 1200 questions, 3 parcours, 4 disciplines mode de jeu, libre, challenge, focus une cinquantaine de scénarisations de ces quiz au sens étude de cas topaz. deux petits slides sur le, les modes de jeu, donc le mode libre, vous voyez, vous rentrez vous accédez, vous choisissez une, un parcours, une discipline vous répondez aux questions, ensuite vous avez vos éléments de réponse, ensuite vous avez votre bilan, votre histogramme et votre suivi d'évaluation, vous accumulez des, des points et ça vous donne un, un classement donc ça, c'est quasiment un exerciceur. Pour le coup, Topaz a assez peu d'intérêt pour ce genre de, de choses. Le mode affinage, donc là, a le mode focus, qui est un peu plus intéressant en termes d'usage de, de, de Topaz. L'idée, c'était d'affiner de, de, au fur et à mesure de, de la mise en, en pratique le, les, la détection des lacunes. Qu'est-ce qu'on propose On propose... On propose une première, une première étape de quiz, je vais faire 20 questions, avec à peu près, là dans l'exemple, je vais faire 5 questions en orange, 5 questions en marron, et 5 questions, 5 questions en, en biologie, donc sur mon parcours, par exemple, biologie. Donc là, sur mes, mes premières questions en mathématiques, je, vais, donc voilà, je suis plutôt mauvais en mathématiques, je vais avoir 1 sur 5. Là, sur mes questions en physique, je vais être plutôt bon, et en bio, je vais plutôt être sous la moyenne. À l'issue de ce premier histogramme, le dispositif va me proposer, en me disant Bon, a priori, c'est plutôt bon sur la physique, mais par contre, là, on a l'impression que vous êtes plutôt en dessous en mathématiques et en dessous en bio. On vous propose un quiz de renforcement, si vous le voulez, spécialisé en mathématiques et spécialisé en biologie. Donc là, si vous le voulez, vous choisissez euh, euh, le quiz, et vous allez avoir une deuxième évaluation. Donc le, le, le calcul des deux va vous dire ici, j'ai raté mon premier quiz, j'ai raté mon quiz d'approfondissement. Effectivement, en mathématiques, j'ai sûrement des lacunes. Ici, bah, je l'ai fait une fois en, en physique, c'était bon. Par contre, là, euh, en, en chimie, mon premier, ma première série de quiz, je l'ai plutôt raté, par contre, mon quiz de renforcement, où là j'ai beaucoup plus de questions spécialisées sur la, sur la physique-chimie, là j'ai plutôt réussi, donc on peut estimer que là c'était plutôt une erreur, j'ai pas fait attention, j'étais assez peu concentré, sur le, le cumul des deux je m'en sors, donc j'ai pas de lacune. On pourrait imaginer que là l'étudiant peut se dire, bon là en, en mathématiques j'ai vraiment une manque des choses, alors que bah, le reste ça, ça devrait passer. Petit. Donc là, on va passer sur le. On va lever le capot pour voir un petit peu comment c'est fait. Je parle trop fort. Ou yeah. Donc le modèle Topaz. Donc ne savez pas comment l'appeler, donc on l'a appelé Topaz, mais c'est un Topaz, une dérivation au sens technique de, de Topaz. Après, on pourra ouvrir la discussion sur qu'est-ce qu'on réinjecte dans Topaz, qu'est-ce qu'on réinjecte pas. Là, vu que beaucoup d'entre vous connaissent Topaz. Voilà, je vais vous lister un petit peu tous les ajouts qu'on a pu faire et j'essaie de vous renvoyer à ce qui a été fait sur le site. Donc, le modèle Topaz, on a ajouté, euh, c'est surtout Kélis hein, pour, pour être tout à fait clair, a ajouté euh, la gestion de, de graphiques. Donc, au sens des graphiques, donc des, des histogrammes, des pailles, des, des camemberts, des histogrammes des radios polars, ce genre de choses. Donc ça, c'est une librairie JS qui s'appelle Chart.js et l'énorme intérêt, c'est qu'on s'est géré avec les, les intrants au sens topos du terme. Donc là, typiquement, dans fac de Sciences, ici, euh, c'est le, le camembert qui est, qui est câblé sur le, le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises réponses, ou ici, dans l'historique, je récupère le, le nombre de tentatives, je récupère mes scores et je peux afficher des diagrammes. Donc voilà, vous avez aujourd'hui la possibilité d'exploiter de, graphiquement les intrants de, au sens topaz. L'ajout d'un nouvel item qui s'appelle groupe de quiz. Donc l'intérêt et donc l'enjeu qu'on avait, c'était de, de faire du tirage aléatoire. Quand vous refaites un quiz en physique chimie, on va tirer dans la base de questions en physique chimie sur telle discipline un certain nombre. Donc là, vous voyez, j'ai constitué un groupe de quiz. Et j'ai une option qui s'appelle Nombre de quiz affichés. Donc là, je l'ai instancié à 10. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais exécuter ce groupe de quiz sur Force et Mouvement, le dispositif ne va m'afficher que 10 questions parmi ma sélection de quiz. D'accord Donc ça permet de faire un peu d'aléatoire euh, parmi la sélection. L'intérêt euh, avec Scénari, c'était qu'on a, comme on a indexé, je vous l'ai dit, les, les, les questions, donc on a enrichi le modèle de questions où on a une triple indexation, là les thèmes de lycée, les thèmes de licence. Et il y a même des niveaux d'appropriation, pour ceux qui connaissent, c'est la taxonomie de Bloom, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est des degrés d'appropriation dans, dans la maîtrise de concepts, de, de, concept, de la logique de synthèse, logique juste de, de récitation, ce qu'on appelle des niveaux de connaissance, des niveaux de difficultés. Et avec le moteur de recherche, vous allez pouvoir dire « je voudrais toutes les questions qui, qui, qui concernent la mesure de l'instrumentation ». Ça va me requêter, me renvoyer toutes ces questions-là. Je vais les glisser dans mon item de quiz et je vais dire j'en je voudrais 10 parmi ces 75 questions. Logique de scénarisation de, de groupes de quiz. Vous allez pouvoir glisser, scénariser des, des groupes de quiz entre eux. Autre ajout, l'historisation des résultats. Euh, vous allez pouvoir, au niveau d'une étape de groupe de quiz, historiser, garder une, une logique de, de session donc à accéder notamment aux valeurs de euh, le score courant, le nombre de tentatives, le score max, ce qui euh, bah, exploité avec le logique de graphique vous permet d'afficher ce genre de choses. Je connais mon meilleur score sur toutes mes tentatives, mon score actuel, mon nombre de tentatives. Un nouveau générateur qui a été, qui a été posé, donc ce n'est pas le, le générateur topaz classique que, que vous connaissez, ce n'est un, pas uniquement un skin, hein, c'est vraiment un nouveau générateur, avec comme contrainte qu'il soit beaucoup plus responsive, donc là, tout le travail qui avait été fait sur Opal a été en partie réinjecté dans, dans cette nouvelle publication, dont le petit nom proposé par Samuel est, est Mirage, donc, mais il existe. Donc, euh, une logique de, de skin responsive, hein, donc là, euh, bah voilà, là c'est la, la, euh, la, la publie web, la publie sur smartphone avec des choses qui se resize. Également, l'ajout dans ce générateur bah, tout, de toute la... L'historique qu'on a maintenant sur l'accessibilité, grâce hein, au projet CAPA. Donc, euh, publication structurée HTML5, logique de QCU-QCM accessible, navigable au clavier, vocalisable correctement, couche-aria pour, euh, pour informer les interactions sur les technologies d'assistance, pour ceux qui connaissent, et des mathématiques euh, accessibles. Vous continuez à éditer en LaTeX, par contre, aujourd'hui, c'est la, la librairie Madjax qui prend la main pour afficher. Avec les fonctions natives de Zoom, des fonctions natives d'affichage en MathML, en, en LaTeX, et de compatibilité avec les lecteurs d'écran, les claviers Braille. Autre chantier, le, le SCORM. Il faut savoir que la banque de positionnement initiale, eh, tout était fait dans Moodle. Voilà. Là, nous, on a récupéré la, les questions de Moodle, on les a mis dans, nos, dans notre modèle, on a fait un complément d'indexation. Par contre, pour pas non plus enfermer les gens dans le scénarii. la logique c'était de pouvoir réinjecter pour ceux qui continuent à travailler avec Moodle pour faire des, des banques de tests. Donc, au niveau du déploiement, c'est euh, du SCORM, euh, et il y a également un export euh, au format SCORM. Donc, vous allez pouvoir organiser euh, vos, vos quiz, les exporter dans le Moodle, en gardant une arborescence cohérente. La chaîne de production, Donc ça c'était Topos. Là, je vais vous parler un petit peu de la chaîne de production, comment on a travaillé, et ensuite de l'architecture la, de mise en place par Calise par le projet. Pour donner des éléments, on a été assez, assez vite sur ce projet-là, on a des, des contraintes de temps très très courtes. En gros, là, sur les deux derniers mois, il y a eu une petite équipe autour d'une et plein d'enseignants qui travaillent historiquement sur la banque de positionnement, qui nous, ont, qui nous ont filé un coup de main, avec des rôles très très différents. Et donc, euh, l'énorme intérêt d'utiliser les logiques collaboratives de Scénarii, ça a été de pouvoir, dans ce laps de temps très court, faire travailler des profils très différents. J'ai une quinzaine d'intervenants, si vous faites la somme, il y a plus de 15 intervenants, mais c'est parce qu'il y en a qui avaient des doubles casquettes. Donc, on avait un responsable éditorial, humain 3, en l'occurrence, des documentalistes qui s'occupaient uniquement de faire le complément d'indexation. On avait beaucoup d'étudiants euh, qui ont payé pour, euh, pour relire les questions, les coquilles, les fautes d'orthographe. Ils travaillaient sur le système de commentaires et des enseignants qui validaient ou éventuellement qui faisaient de la, de la relecture et toute la partie scénarisation de quiz, avec, euh, avec Topaz. Qu'est-ce qu'on a mis en place On a mis des logiques de cycle de vie de, des états, donc les quiz euh, ou les groupes de quiz sont, euh, sont en brouillon, sont validés, sont rejetés, etc. Donc, pour pouvoir suivre à tout moment, lorsqu'on mettait à jour, est-ce que ce quiz a été validé ou n'a pas été validé. On a aussi travaillé sur des publications de, de relecture, donc les publications de relecture, c'est les prévisualisations sur lesquelles vous envoyez une URL, vous ouvrez votre navigateur, vous n'avez pas besoin d'avoir un scénario, on envoyait ça aux enseignants qui n'avaient pas installé le scénario, ils se connectaient avec leur login mot de passe, et ils pouvaient ajouter des commentaires, ici, en disant « Ah là, je pense qu'il y a une faute, là, à mon avis la question est trop difficile, la réponse est mal formalisée. » Et des logiques de R&D, donc euh, sur le, les Présentation de différentiel. Donc là on voit, c'est mal, mais j'ai modifié, j'ai ajouté, j'ai supprimé, pour pouvoir voir les, les modifications qui ont été faites. Pour information, là sur les deux mois, j'ai listé bon, un gros grain, il y a eu plus de 1200 commentaires qui ont été faits sur les quiz, donc avec beaucoup d'aller-retour. Et ça a plutôt, plutôt bien marché. Donc voilà, Donc au niveau de l'édition, si on fait un petit schéma, on a un atelier scénario commun. On a des QCU, des QCM, qu'on va scénariser dans des études de cas à la Topaz, Topose, Et on a travaillé sur des publications de relecture avec des mécanismes d'annotation de, hors de scénarii, au sens, j'ai pas besoin d'un client scénarii pour faire ces annotations. La diffusion via le scénarii dépôt. Un, au niveau de la publication, donc le site final que vous voyez, tous les contenus sont poussés dans un dépôt scénarii. Est-ce qu'on voit chose ici. Voilà. La logique, c'est que euh, les études de cas sont publiées en SCORM. C'est un SCORM qui est envoyé dans le dépôt. Donc là, je vois un QC un QCM, une étude de cas en SCORM. Tous les éléments graphiques ont été externalisés, ce qui fait que bah, je, je ne mets à jour que les contenus et pas les éléments de charte graphique. Et j'en parlerai après. Euh, il y a une logique de remonter les, euh, et d'organiser les, les scores en SCORM. Donc au, au, au niveau de la diffusion, donc, on a 50 publications de Topaz qui sont générées en score et qui sont organisées dans une page portail. Hein, si je vous ici, là vous avez voilà, toutes ces pages-là, ça c'est pas fait avec, euh, avec scénarii. C'est des pages fait à la, faites à la main euh, classiquement. Par contre, vous voyez bien qu'effectivement, il faut bien un moment, quand je suis par exemple ici, remonter les informations de score, tout, toutes ces choses-là. D'accord Et donc c'est là où au niveau, mieux, du, euh, du dépôt scénarii, il y a le dépôt scénarii qui sert donc, de stockage de, de contenu et une brique, je serais se présenter ça mieux que moi, qu a, qui s'appelle Scénarii Distrib, avec en gros un lecteur SCORM. Je stocke des SCORM dans mes 50 topos SCORM dans mon dépôt, je les exécute et je vais pouvoir remonter et faire communiquer ma page de résultats, les informations de, de score, de session, etc. Donc vous avez le dépôt qui stocke et une brique distribue un service qui est un lecteur SCORM pour pouvoir faire communiquer les informations de session, de score entre les, les différentes publications. J'ai pas dit de bêtises chez Kelly, c'est bon Merci. Euh, voilà, Ajout d'un lecteur SCORM, remonter des scores, sauvegarde des états de session... Au niveau conclusion, juste, euh, bon, je pense que vous l'avez vu, hein, ce projet, je l'aime bien, on a bien transféré dessus, on est plutôt content de ce qu'on a fait. Mais je trouve que c'est assez, euh, assez emblématique d'un projet euh, aux contraintes vertueuses, en, au sens où euh, vous avez des vraies contraintes d'usage. Donc là, en gros, euh, les étudiants, il y a des modes de jeu qu'il faut inventer, il y a des logiques d'authentification, il y a des logiques de session, de scénarisation différentes sur les modes, des logiques de scoring, donc des vrais besoins. Il y a une vraie problématique de processus de production où là, quand j'ai travaillé avec l'équipe initiale, euh, voilà, il y a des choses qui se font historiquement avec tout dans Moodle, mais pour faire de la collaboration dans Moodle, ça ne marche pas forcément. Donc, euh, donc on a réorganisé vraiment les logiques d'écriture, de, de collaboration, les logiques de production documentaire, multi-indexation, relecture, amélioration continue de la base. Là, on a vraiment une logique où aujourd'hui, on peut améliorer dès qu'on a des remontées. Il y a des coquilles encore, hein, je ne vous cache pas, dans la base, il y a même des grosses coquilles. Hein, euh, donc, On peut les, les, les mettre à jour facilement. Des contraintes de R&D, donc là je pense que kelly s'est aussi fait un peu plaisir sur ce projet-là. On a pu travailler sur le dépôt, la brique distrib. on a travaillé sur la dérivation de Topaz, tout ce qu'on a inséré, logique de différentiel de, de relecture, donc Léonard, le thésard de, de Kélis a a, a en chiffres a travaillé sur cette partie-là. Donc contraintes de R&D, contraintes de production réelle, d'usage, contraintes de communication, pour le coup, la UNICIEL, il y a eu vraiment une agence de, de com et un, un créa graphique qui est hors de l'environnement scénarique qu'on travaillait. Donc avec le fait de faire un univers alors on adhère ou on n'adhère pas mais il faut reconnaître que là il y a, un, y a un, environ, un univers graphique qui existe hein. et bah des contraintes de projet hein, comme on aime bien avec les calendriers, les échéances et puis bah le budget qui va avec et on, et on tend. Donc voilà ce que j'appellerais vraiment un projet vertueux de, de contraintes qui permet d'avancer sur bah, tous ces chantiers là et de confronter les, les outils à, à des besoins réels le site, le contact initial si vous souhaitez participer à la création de contenu et création de, de quiz, et mon contact si vous voulez qu'on qu en parle. Si vous avez des questions, je suis tout disposé. Si tu veux, dans c'est pour, pour faire le test là. Y a des questions Je pas été du tout clair, ou alors, au contraire, très clair. C'est euh, Françoise Galland, je vais juste faire un commentaire, dire que c'est un très beau travail euh, qui a été fait avec UNICIED, donc l'Université numérique des sciences euh, fondamentales, et euh, qui euh, aura un intérêt euh, au niveau de la, la francophonie parce qu'il y a par exemple le ministre de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire qui a demandé à ce que ce projet soit utilisable pour les universités de son pays et dans un pays comme l'Afrique où il y a énormément d'étudiants et énormément d'échecs comme chez nous aussi mais chez eux c'est peut-être pire avec un environnement d'enseignants qui est très limité je pense que c'est un grand avenir et c'est grâce à scénarii Pardon. Bonjour, Pierrette Etuin, Université du Littoral-Côte d'Opale. Euh, moi j'ai euh, bah, d'abord euh, une remarque, je trouve que votre outil, enfin euh, ce que vous venez de présenter est très intéressant pour euh, les tests de positionnement. Euh, ensuite j'avais deux questions. Est-ce que, si j'ai bien compris, on peut, euh, les, un étudiant peut se connecter à, à cet outil-là euh, indépendamment du fait d'être inscrit, enfin, inscrit euh, à une université le... Le volet, tout à fait, c'est le volet euh, site grand public national, effectivement, qui exploite la banque euh, qu'on qu met à disposition des universités qui veulent l'exploiter dans un cadre particulier de leur université. Voilà, alors, ça amène à ma deuxième question. Donc, si euh, nous voulons euh, l'utiliser euh, dans le cadre de l'université, alors, euh, nous, à l'université du littoral côte d'Opale, nous sommes sur Sakai et pas sur Moodle. Alors, est-ce qu'il euh, est qu y a ça, moyen ça, ça de l'importer Ça, peut au cas par cas, hein, c'est les, les LMS, oui. aujourd'hui, on fait un export, euh, on sait faire un export... Euh, Scorm, donc après faut... Donc voilà, là nous aujourd'hui le premier volet c'était le site national, donc effectivement oui. tout le monde peut y aller. Là nous à la rentrée, donc, avec les universités qui se sont manifestées, hein, parce que bien oui. sûr ça, ça met un peu, de, un peu de temps, là certaines universités vont décliner dans Moodle euh, le, le, le, le site, ou une partie des, des questions, selon leur propre scénario d'usage. Mais on travaille effectivement à accompagner, des, sans forcément utiliser Moodle, et des choses un peu clés en main... Euh, donc ça, ça a étudié au cas par cas. Là, c'est lié à votre LMS, c'est lié à vos, à vos contingences de, de, de diffusion. Et dernière question, est-ce qu'il faut être adhérent à l'UNICIEL pour l'utiliser ou... ah, Alors là, ça, c'est une très bonne question. <rire> euh, donc là, aujourd'hui, c'est euh, un site national, donc tout le monde peut utiliser le site national. L'exploitation de, de la base, donc moi, je ne suis pas UNICIEL, donc je renverrai euh, aux gens d'UNICIEL. Manuel Majora sera là demain. Il y a, euh, pendant le temps du projet, il me semble que les universités peuvent l'utiliser assez librement. Et après, il est question qu'il y ait une certaine contrepartie où il faut adhérer à Unicel pour pouvoir exploiter, exploiter la base. Mais là, voilà, c'est des préoccupations que je, je ne maîtrise pas. Donc là, vous pourrez, je remontrerai votre, votre question. Très bien, merci. Oui, bon, voilà, c'est pas. Non, pour le coup, c'est vrai que par rapport au service qui est rendu, il y a, il y a énormément de ressources. Hein, Unicel, c'est. Mais comme toutes les UNT en général. Hein, il y a une masse de ressources, hein, je crois que c'est plus de 39 000 ressources qui sont identifiées dans les UNT, qui sont sous-exploitées en fait. J'en suis fortement convaincu mais il faut convaincre la direction. Voilà. Euh, Franck Rouzet, euh, j'ai une question un peu technique. Euh, le, les évolutions que, tu as fait, euh, que vous avez fait euh, au niveau de Kelly sur euh, le modèle top-pose euh, vous comptez les réinjecter dans Topaz, je suppose ben ça, ça être... C'est des discussions qu'il faut avoir sur l'atelier euh, Topaz. Des, des choses... Donc, ça existe. Après, est-ce que c'est pertinent pas pertinent de le réinjecter Typiquement, pour moi, y a, euh, si on regarde... Hein, on n'est pas sur Topaz au début, parce que bon, j'avais des scénarios beaucoup plus complexes que ça qui exploitaient vraiment le, la, la délinéarisation, les conditionnements de Topaz. On m'a un peu euh, freiné, puis je pense à juste titre en disant « Non, mais là, on va perdre les étudiants, il faut quelque chose de simple. » Donc, si on regarde c'est quand même les deux tiers c'est des exerciseurs hein. c'est des jolis exerciseurs mais ce sont des exerciseurs il n'y a que le mode affinage qui exploite vraiment le, les conditionnements propres à, propres à Topaz après il y a quand même dans exerciseurs le fait d'avoir les intrants pour, pour manipuler les variables donc pour moi il y a des choses qui ont, qui ont tout intérêt à être réintégrées dans, dans Topaz en standard hein. les, les, je pense les, les graphiques euh ben, voilà, ça, ça, ça a discuté. Et après, est-ce que ce modèle-là, est-ce que des tests de positionnement ont, ont intérêt à être réintégrés dans, dans Topaz pour que ce soit l'outil pour faire des tests de positionnement Ça, j'en suis pas convaincu. Est-ce que ce n'est pas euh, une partie qui doit être reversée bon, ben, dans les modèles euh, Ruby fait, fait, des, fait des exercices, par exemple, parce que ce ne serait pas une solution pour, pour relancer un peu Ruby, de réintégrer la partie exerciceur est-ce que c'est Topaz Est-ce que c'est un autre modèle Ça, c'est des questions. Ça, c'est assez ouvert. C'est euh, voilà, à discuter. La communauté doit s'emparer de, de la problématique. Ah bon, je, vous, juste re, je, je, je, je rebondis très rapidement. Peut-être que c'est un débat, justement, je, je, je place mes, mes, mes défis, qu'on pourrait avoir dans la, dans la place des évolutions Topaz. Donc ça pourrait peut-être aussi de profiter du, du défi Katia va animer sur les, la place des évolutions topaz pour venir justement avec ces idées qui ont été présentées là plus d'autres, euh, venir voir un petit peu ce qu'on veut mettre en priorité. Parce qu'à chaque fois la, la question, hein, le, le, le, on en reparlera quand on parlera de la place des évolutions, mais la question c'est pas de savoir si tout a de l'intérêt, parce que la réponse c'est tout le temps oui, il y a toujours un endroit où telle fonction a de l'intérêt, mais c'est comment on hiérarchise, comment on priorise, qu'est-ce qu'on fait en premier, etc., etc. Donc la place des évolutions peut être un lieu pour euh, parler de ça. Oui, Daniel Asbrook, Université de l'Île-3. J'ai vu dans le, les, les établissements partenaires enfin, euh, qu'il y avait un lycée, le lycée Fenelon à Grasse, je crois, si je me souviens bien. C'est un partenariat un avec partenariat, Sophia, oui. en fait. Voilà, avec Sophia Antipolis. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de... excusez du terme démarcher les, les, les lycées, plutôt que de euh, faire un constat d'échec à l'entrée à l'université et de, de travailler en amont pour proposer non, mais... ce genre de... de, de, de en cours de formation pour savoir où se trouvent les, les carences et les manques Tout à fait, c'est un, un des volets euh, qui, qui pourrait être traité. On ne vous cache pas qu'on a déposé une, une suite pour ce projet-là. Il faut justement essayer de travailler sur tout ce qui est dispositif de transition, lycée-université, dans les universités. On a l'ONICEP qui, qui est très intéressé par ce dispositif-là pour, justement, pour euh, encourager les étudiants avant les inscriptions. Vous devez connaître, connaître le dispositif APB, l'inscription juste avant le bac qui, est au niveau des différentes échéances, au moment des émissions des vœux, ce genre de choses, que ce soit éventuellement relayé. Là, on, voilà, on est en train d'être en discussion avec euh, le, le supérieur pour essayer de faire de la, de la transition lycée-université. Euh, après, au niveau des, des chapelles, c'est le secondaire, le supérieur, ce n'est jamais évident, donc on a en gros on a deux interlocuteurs. Donc l'idée, c'est qu'avec chacun, on essaie de, bah, de promouvoir, promouvoir le, le dispositif. Il y a aussi une problématique qui est... Euh, ceux, euh, les tests de positionnement, là, ça, ça marche très bien pour, les, pour ceux qui ont un cursus universitaire et lycéen classique. Toute la problématique de l'interculturalité pour les étudiants étrangers, où ben voilà, les mathématiques de l'enseignement français, c'est très présent, donc il euh, a peut-être pas, pas les autres cultures, les autres enseignements n'ont pas ces, ces problématiques-là. La reprise d'études, la, la FTLV, formation tout au long de la vie, voilà, on réfléchit à des déclinaisons de la base, des compléments d'indexation, pour dire que les tests de positionnement pourrait également se, se, se décliner en fonction de profil. Ce n'est pas la même chose de, de faire un test de positionnement qu'on est en reprise d'études, que quand on sort du lycée ou que quand on vient d'une université, je sais pas, chilienne ou, euh, ou québécoise. Une dernière question. Bon, ben on va terminer cette première partie exactement à l'heure, ça ne durera pas. Euh, donc euh, on se retrouve pour la pause animée en bas, donc pause c'est sûr, animée si vous le souhaitez, euh, et ensuite donc, euh, suite de présentation de cas d'usage en mode un petit peu euh, euh, rapide euh, après, donc chacun viendra faire des présentations courtes, il euh, y aura une dizaine de présentations courtes, euh, et en parallèle, euh, premiers ateliers et premiers défis. Juste une petite précision pour ceux qui font des présentations pendant le panorama, s'ils peuvent juste venir me voir maintenant, on va essayer de... De mettre toutes les présentations, si possible, sur le même ordinateur pour éviter d'avoir à changer, justement, une dizaine de fois de, de postes. Voilà, merci. Tout le monde la de aujourd'hui. Moi pas Non, mais je crois que je l'oubliais. Je l'avais prévu et je crois que je J'avais deux moyens de le cadrer puis je crois que je l'oubliais. Puis après, je ne vais pas refaire la fin. Je, vais... je vais...